Et salut à tous, c'est SkySpirit. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Survival Minecraft. Et donc euh, aujourd'hui, on se retrouve dans euh, ma petite ferme euh... pas... OK. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve euh, dans ma petite ferme euh, plutôt serre que j'ai un petit peu amélioré comme vous pouvez le voir en jamais. Ça fait deux minutes que j'ai commencé. Oui, dans, donc dans ma petite euh, ferme, serre tout ce que vous voulez, euh, que j'ai un petit peu amélioré comme vous pouvez le voir. J'ai été prendre du verre et tout. Plus vite, dis donc. Euh, et donc euh, bah. Voilà, ça pousse justement très vite, et donc bah, j'ai plus de problème de nourriture, ce qui est plutôt bien, oh, je ne pas tout côté je pourrais y passer ma vie, ce qui est donc plutôt bien, il y a juste à remplir un petit peu les bassines de temps en temps, mais sinon, bah voilà. Donc euh, je voulais vous montrer ça, puis ensuite aussi... Euh, j'ai été miné, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai été miné euh, beaucoup beaucoup. Euh, donc j'ai plein de coffres en or. Euh, et puis encore un là. Et puis le mieux c'est dans la cave. Donc je vais aller vous le montrer. Hop, oh. Euh, oui, d'ailleurs, euh, j'ai fait un épisode juste avant, et euh, c'est pour ça qu'il y a plein de machines, déjà. J'ai fait un épisode juste avant de... Euh, Je me suis dit... Euh, pourquoi il y a un trou Je me suis dit que en Comment Ouais, euh, en deux heures, j'avais dû faire euh, deux heures d'épisode. Euh, pour vous dire... Euh, le fichier de l'épisode faisait la taille de GTA 5 Donc euh, voilà, frappe très gourmand. Hein. Euh, donc euh, bon bah, je l'ai supprimé parce que je, moi, je peux pas upload des trucs comme ça, c'est même, même pas la peine. Et donc euh, bah j'ai fait des machines. Et puis euh, bah, je vais vous présenter un petit peu rapidement le truc. D'ailleurs en haut, vous savez tu voir des éoliennes qui amènent dans ce petit cube d'énergie totalement full. Voilà. Bon, bref voilà donc euh, tout ça tout ça petite source d'infini et puis quelques petites machines que je vais vous présenter euh, bah, maintenant alors on a tout d'abord je crois qu'on a encore des petits trucs là dedans ouais ça on avait ça ça qu'il fallait que je garde cela j'en avais refait d'autres ça un petit peu de verre et de bois c'était pour les crafts. voilà alors bah, comme vous avez vu dans le coffre j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de trucs euh, j'ai plein de charbon plein de lead plein de redstone beaucoup beaucoup de redstone euh, 18 diamants pour ça j'ai fait un coffre en cristal parce que bon j'avais envie euh, du fer de l'étain du silver encore de l'étain du refined iron ingot qui se qu euh, avec des machines et tout du copper encore du copper plein de copper toujours plus de copper du fer rouge du shiny du gold et de l'osmium et puis après là c'est plein de trucs pour les machines et corps du silver donc euh, bon voilà donc euh, j'ai plein plein de coffres j'ai euh, des backpacks aussi c'est un sac par exemple tu peux mettre quelque chose ensuite le backpack tu le ranges dans le coffre tout d'ailleurs le backpack communique entre eux ce qui est bien parce que regardez ensuite là il y a le pseudo encore ensuite là il y a le pseudo je peux mettre de la cobble et la cobble elle est là je peux la reprendre et si je reprends le pseudo de la cobble et ben ils sont plus là voilà bon bref t'as compris le truc c'est pour quand je vais en minage voilà ça m'a bien servi j'ai buté toutes les vaches du quartier plus pas mal d'araignées parce qu'il faut du fil aussi donc euh, je vous dis pas euh, donc euh, je passe à la présentation des machines donc on a des basiques universal cable de mécanisme donc euh, bah ça c'est euh... Simplement de l'énergie, hein, euh, qui vont dans ce cube d'énergie qui retransmet à tout ce câble-là. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule machine. Qui c'est, c'est le métallurgique infuseur. Donc tu mets ça en redstone pour recharger la petite barre rouge-là. Puis après, tu mets le truc que tu veux que ça transforme, et puis ça va te faire euh, l'item que tu veux. Enfin, euh, l'item que ça dit dans le craft. On a aussi le heat Generator qui permet de générer soit avec des sauts de lave, soit avec du charbon, euh, toutes sortes de choses. Donc euh, bah, quand j'avais pas encore d'énergie, bah, j'ai fait avec ça. Maintenant, ça remplit le cube quand les éoliennes ne marchent pas. Mais vu qu'elles marchent 7, 24, 24, bah, voilà. Ensuite, on a des leadstone duct. Euh, donc, euh, pareil, c'est de l'énergie. Euh, mais comme vous pouvez le voir il faut pas trop les remplir cela parce que sinon ça pète et c'est plutôt le bazar euh, ça c'est euh, la steam dynamos pour faire de l'énergie pour ces deux machines qui sont le pulvériseur donc euh, qui permet de broyer des, des trucs par exemple tu mets du charbon ça te fait ça te donne euh, as de grandes chances que ça te donne euh, un charbon enfin un, un ou deux charbons pulvérisés et t'as de petites chances que ça donne du sulfure ou d'autres choses et ça bah c'est pour euh, comment pour fusionner pour faire des, des fusions de machin pareil t'as de grandes chances que ça donne euh, le truc du craft t'as de petites chances que ça donne un autre truc voilà et puis maintenant je vais aller vous présenter aussi les éoliennes euh, en haut bon par contre je vous dis pas les crafts parce que c'est plutôt euh, le bazar y a il y faut faire des des, des plaques qui donneront euh, euh, qui donneront des circuits imprimés qui donneront plein de trucs donc voilà donc voilà deux éoliennes actuellement ici alors par contre on va juste faire un truc comme ça, ça va m'économiser les tuyaux là là je pense qu'on peut hein. ah donc c'est des wine turbines ouais on peut, attends, est-ce qu'on peut faire ça comme ça ah oui on peut, non par contre c'est chelou les textures mais ça semble fou je suis coincé voilà comment sortir donc oui ça nous produit euh, beaucoup beaucoup beaucoup d'énergie euh, je peux plus combien euh... c'est c'est euh... à euh... ah, 960 joules par tic et c'est 2 mégajoules le truc que ça peut stocker d'ailleurs je vais un petit peu l'améliorer après et donc euh, voilà ça ça produit bien en plus on est euh... ah, oh, par contre ah putain ça lag l'ai pas vu euh, on est en y 158 et plus c'est haut plus ça tourne vite donc euh, voilà. Donc là on est à plus de la moitié du jeu. Ça sert à rien de les monter en 256 ça vous en faisant des tours dégueu. Moi j'aime bien quand c'est propre. puis même on est plutôt bien là. Et en fait là je fais une vidéo pour que vous en ayez quand même une dimanche. Euh, parce que là il y a, y a 10 minutes j'ai essayé de faire un live. Et je me suis rendu compte que bah, j'avais une coup de merde. Donc, bah voilà. Donc, euh, aujourd'hui, déjà, on va essayer euh, d'améliorer un petit peu ce Basic Energy Cube. On va d'ailleurs prendre tout de suite. Alors, Basic Energy Cube, qui est complet, d'accord Alors, Utilisation. Ah euh, ben voilà, on peut faire un Advanced Energy Cube. Alors, pour cela, il nous faut des Enriched Alloy, sachez faire des Energy Tablettes et des Osmium C'est simple. C'est simple, c'est simple. Alors, pour faire... Euh, des énergies euh, tablettes il vous faudra de l'or et de la redstone de l'or oh de l'or j'en ai pas beaucoup et de la redstone hop là et euh, des enrochés d'alloy là Tiens, on va essayer de faire euh, un grand comment ça s'appelle essayer de faire un grand panneau alors comment ça se craft ça déjà de la redstone et d'accord Hop là Puis maintenant, on met du fer. On entend le petit bruit. Oh. et ça, comment ça se craft Ah, c'est avec... Osmium, euh... tiens. Ah, voilà. Osmium, Osmium. Lyd, Osmium. laisse un petit peu tourner donc on a dit qu'on en faisait je sais combien il n'y a plus d'énergie j'avais oublié de remettre l'énergie je sais pas combien ça pompe mais ça doit pomper beaucoup oh, non ça va ouais à 14 on arrête et à la place mais de voilà on fait un petit peu alors donc je disais j'ai toujours compris une redstone non, ça. et la redstone ça en bouffe donc c'était comme ça je crois comme ça et comme ça oui c'est ça faut en faire deux hop alors euh, ensuite Oula, ça commence tout de suite à être un peu... ...un peu beaucoup. Non, non, ça va, on peut même faire le, le level d'au-dessus. On va tout de suite faire la source d'énergie... ...de ouf malade mental. Ah, c'est avec du diamant ah ouais d'accord ok ouais, je vois le truc donc c'est comme ça j'ai oublié le craft comme ça 4 et 2 d'accord 30 secondes, je te pique l'énergie. Merci. Alors, ouais, on va faire. Comme ça, non. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah là, et dra. on oh, ça m'a bouffé toute l'énergie. Ah d'accord, ah oui. D'accord, comme ça. Ah, c'est quoi, métallurgique infuseur Je pense qu'on peut en faire un avec euh, du diamant. Attends, se scraft comme ça. Attends, ça doit être quelque part électrolyte séparateur. Ça doit être quelque part. On va bien te le trouver. Ah, il doit être quelque. Part. Par là. In-générateur, solar generator, generator biogénérateur. Non. Il n'est pas là. Ah, attends, c'est quoi ça Métallurgique infuseur. Tiens, on l'a trouvé. Alors, deux fours, de la redstone, du fer et de l'osmium. Deux fours. Est-ce que j'ai des fours là-dedans Merci pour le bruit. Bah oui, j'ai des faux. Remercie pour déployer. Je sens qu'à la fin de la vidéo, il y en a un qui va mourir. C'est comme ça Oui Mais à l'heure qu'un fousseur. Voilà. Et là, on va te mettre... On va mettre quatre diamants déjà. Ah, oh, ça coûte cher le diamant. What On peut pas Ah, enrichissement de chambre. Ok. Enrichissement de chambre. Crusher. Enrichissement chamber. Alors, euh, les basic controls, ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai. Style casing. Ça j'ai aussi. Ça va C'est pas c'est pas trop dur à faire. Alors, style casing. Je crois j'en ai encore là by d'Iranine Code. Cool. Voilà. Oh, J'en ai fait. Ok. Mmh. Hop. Hop. Enrichissement chambre. On l'a. Elle est là. Elle est prête. Elle est bien. Là Voilà. Ça, ça doit être bien. d'accord non alors ah oui que tu crois que ça marche avec la redstone Mais oui C'est parfait Donc là, je disais, un à d'alloy, nickel, on en a deux. Par contre, il faut en refaire, je crois. On va en faire quatre, je crois ça. Ouais, c'est ça. Avec de l'or, ça j'ai... obsidienne, bah oui, tant qu'à faire, on y faut C'est bien enrichissement chambre. Voilà. Attends, viens là toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. T es bientôt rempli Eh ben non. Je crois c'est de l'or. Hein ouais yes. ça élite élite énergie cube par contre là pour euh, ce qui euh, est de l'énergie euh... je regarde un truc et là t'as combien Plein de choses euh, ouais sinon tu peux faire quoi d'autre c'est quoi ça élite universelle cable qu'est qu'on fait avec ah bah ça va Et ça ça se fait comment ah oh, mais c'est easy le gars On en fait plein, en tant qu'à faire, tant fait la dose, alors par contre, Pour l'instant c'est mécanisme Là ça va être le mur mécanisme pour au cas où pour au cas où pour que l'on un slot alors ouais là c'est plutôt bien on fait ça là là tu prends tout là alors on passe le level. c'est très le level up quand même hein. très très le level up bon après ça je vais couper l'épisode hein euh, c'est revoir sur euh, des beaux tuyaux euh, des beaux tuyaux level 3 Ah bah ben là, il va se remplir Ah là, il a intérêt à se remplir, sinon je le défonce. Oh non, sérieux, je n'ai pas assez. Il me manque de vas-y, rapide. Ah non, il me manque pas deux. Hop. Nickel. Euh... Hop Ah là, c'est relié, bitch. Ah oui, d'accord. Hum, c'est plutôt bien. Ben voilà. J'espère que cette vidéo euh, vous aura plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à lâcher un commentaire, à la partager sur les réseaux sociaux, Puis euh, moi je vous dis salut à tous, c'était Spirit.